Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 9 de The Witcher 1. Ça avait été un petit peu compliqué dans l'épisode précédent, on avait pas mal de quêtes, les personnages n'étaient pas là en journée ou c'était le soir, enfin bon, on, a, on avait quand même résolu certaines quêtes. Et là, on est obligé de se rendre dans les marais pour questionner les habitants. Alors je ne sais pas trop ce qui m'attend ici, mais on va voir ça. Des vapeurs, des noyeurs et des pieds trempés Voilà ce qui m'attend ici. Qui êtes-vous, un, un, un sorceleur Tiens, tiens. Et moi qui croyais que Bonard. En avait fini avec vous autres. Jamais entendu parler. Et ça ne risque plus d'arriver. Dans notre métier, on tombe tous un jour ou l'autre sur quelqu'un de plus fort. Et de quel métier s'agit-il Chasseur de primes. Qu'est-ce que vous faites ici Qui était ce godard Ce vieux Léo était une légende vivante. D'une certaine façon, il vous ressemblait. Il tuait sans émotion. Comme on tuerait... Un éclopé. C'était le meilleur. Grand, mince. Et des yeux. Un seul de ses regards suffisait à briser un homme. C'était dommage Non. Il a tué des sorceleurs qui avaient énervé des paysans. Leur tour de magie et leurs réflexes ne pouvaient rien contre lui. Et il est mort Oui. Portez-vous bien, sorceleur. <rire> Ça partir dans tous les sens, c'est chiant. Adieu. Salut, Salut fiston. Hé, hey, pépé, je, je ne suis, suis pas votre fils. fils. <rire> tu as deviné mon nom. Je m'appelle tous Bébé dans, dans le coin. On m'appelle le plus souvent pépé. Gérald ou Lampanafré. Moi, Moi, je ne te vois pas comme ça, <rire> sans vouloir offenser, Je ne me sens pas offensé, mais je, je vais sûrement t en, t en me promener dans ces marais. Oui Parlez-moi de la tour du mage. À quoi, quoi t'intéresse? Je compte y entrer. C'est très ambitieux, et l'ambition est la clé de la réussite. Je suis trop fatigué pour t'expliquer, mais je t'aime bien, Christophe. J'ai un livre là-dessus quelque part. Je te le montrerai peut-être un jour. Merci, bébé. Je me demande si tu peux y arriver. Pardon L'orage approche. Attention à la foudre. Ce que vous dites, que ni tête. Comme mes articulations font mal, c'est que le temps vire à l'orage. Je cherche du travail. Je me doute du genre de boulot que tu cherches. Je veux aller prier à la chapelle, tu m'escorterais Je suis trop vieux pour chasser des monstres. Je pensais plutôt à un travail qui rapporte, mais je vais vous accompagner. chant sournois et sans scrupules vivent par ici. C'est un nain qui les commande. Il y a des elfes dans le coin. J'ai peur qu'ils préparent un coup tordu. De. Salutations. De. Salutations. Qu'est-ce qui vous arrive Rien de, de bien nouveau. Quand j'ai six ans, une brique tombe sur ma tête. Moi, je joue un jeu où qu'on lance une brique, on compte jusqu'à 5 et on court pour pas que la brique tombe sur la tête. pas bon à calculer, la brique m'a fait idiot. Mm -hmm. Vous voulez une aide pour aller où vous voulez aller Moi, je perds moi jamais. C'est mon jour de chance. Parlez-moi du marais. De... De... Le marais grand et puis profond. Et puis... Moustique plein de cul. Qui vit dans le marais Drider, driteur, bûcheur, monstre. De... De... Quoi d'autre Je voudrais en savoir plus sur les bricoteurs. Juste là, droit comme la pisse. Et puis, il y a le village. Il faut aller voir la vieillasse. Et puis, il faut y faire plaisir. Autre chose. Où puissent trouver les bûcherons Les bûchereurs, ils vivent où ils coupent. Et où coupe-t-il alors da, da, da, Au sud du village des briqueteurs. Ça suit ce chemin et ça passe devant la grotte du moche jusqu'aux souches. Et les monstres da, da, da, On a les feux follets et les mamans. Il y a aussi des spectres du vent et des tout bras. Avec les chapeaux rouges. Autre chose Moustiques. Vous avez parlé de moustiques Des sons qui font. Zizi. Le plus qu'il y en a, c'est vers la tour. La tour Oui, tout droit, à l'ouest. Puis à la cabane, au sud. Alors ça arrive à la tour du mage. Da. Mais ça fermait, et puis il n'y a que des méchants moustiques, et, et puis aussi des guélonnes. Où ah. puis-je trouver les droïdes Ça, dans la plus lointaine clairière de la forêt. Ça va vers le sud-ouest, il faut passer les bûcheurs ou prendre un, un autre chemin, c'est pas trop... Adieu. Je déteste la sécheresse. Je cherche des informations sur la tour du mage. Ben, elle a toujours été là, dans le marais. Vous connaissez quelqu'un qui se rappellerait sa construction Non, mais allez voir Pépé, il sera sûrement. Où puis-je trouver il a bien une cabane, mais je sais fistre pas où. Il y a des elfes dans le coin. J'ai peur qu'ils préparent un coup tordu. Pas si vite, fiston. Je suis plutôt jeune. Je suis content qu'on ne puisse pas fabriquer de briques. C'est vous, le loup <rire> Des bûchons sournois et sans scrupules vivent par ici. C'est un nain qui les commande. Mon père et mon grand-père cuisaient des briques. Et je suivrai leur voie. Visima se développe. Et pour ça, il faut des briques. Mon père et mon grand-père cuisaient des briques. Et je suivrai leur voix. Un voyageur venu de loin. Il a perdu quelque chose qu'il cherche inlassablement. Quel nom vous donne-t-on Je suis Vasca, la doyenne du village. Gérald, sorceleur, à quoi s'occupent ces villageois Nous récoltons de l'argile et cuisons des briques. Je ne vois personne travailler. Les temps sont durs. Parle. Quelle est la vocation des sorceleurs Résoudre des problèmes. Tu as une question « Que pouvez-vous m'apprendre sur la Tour des Marais ?»« Celui qu'on appelle Pépé pourra satisfaire ta curiosité. »« Si vous le dites. »« Tu as une question ?»« Un sorceleur du nom de Berengar est passé ici ?»« Il posait des questions sur ses alchimies. »« C'est sûrement Calcstène qui l'avait envoyé. Un jour, nous avons retrouvé son équipement. » Couvert de sang dans un puits d'argile. Merci, Vasca. le blanc, il y avait des traces de lutte et pas contre des monstres. Ce sont des hommes qui l'avaient attaqué. Attention aux lézards de feu et à ceux qui sont secs. Reviens vivant. Des monstres vous rendent la vie difficile En effet. Des créatures sont allées nicher dans les puits d'argile. À quoi ressemblent-elles On les dirait noyées, puis ressuscitées. Sans doute des noyeurs. Je vous en débarrasserai. Nous sommes pauvres. Je n'ai guère que 50 aurins à t'offrir. Ça fera l'affaire. Où dois-je aller Vers l'embarcadère. Mais prends l'autre route au carrefour. Au bout, tu verras ceux qui nous persécutent. <tousse> Bon, une quête de plus. Mais nous, on ramène le pépé, là, d'abord. Alors, euh, je dois me rendre au puits d'argile. Non. Je pense que je devrais chercher des pistes de mon côté. Euh... Près du puits d'argile, non. Je dois escorter Pépé, on va faire ça là Oula, c'est pas la porte à côté, l'affaire. Feu de camp, obélisque. Alors. Un peu de pluie ne ferait pas de mal. Je sens pas l'affaire. Du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, alors. Partir là-bas quand enfin même un. Enfin, oh si j'inclore le Seigneur. Un déluge submergera le monde. Un nouveau monde apparaîtra dans la mer. justice sera banie dans les profondeurs. Alors. L'obélisque est très ancien. Dommage que je ne sache pas lire ces ruines. Séphira et obélisque combinés. Le vieux sortilège ancien.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 Ben celui qui est avec nous. Hein. Donc je vais pas avoir le choix que de devoir. Euh... Je sens que ça va pas se passer très très bien l'affaire. Il de prendre la route. Hein. Les des puits d'argile. mal aux Les puits d'argile C'est là que c'est taré ces chines. Ils m'ont l'air normaux. Les briquetiers donnent le change. Non mais tu ne crois qu'ils viennent des hommes-poissons Les gens croient souvent aux des choses extravagantes. Mais quand même Un reptile poisseux avec des yeux globuleux C'est comme Diana, il parle même pas l'humain. Pour leur poser, pour faut des objets. Ah oui Comment ça Les humains laissent des trucs sur des hôtels spéciaux. Chaque objet est un symbole. On le déchiffre comme une intention. Les Vaudianoïs répondent de la même façon. Et quel genre d'objet Je ne sais pas et je m'en fous. Les briquetiers refusent d'en parler par peur des blasphémateurs. Papa, secours Ça suffit Who is this idiot? arrive voir Vasca pour l'informer sur le puits d'argile. Pas TPP jusqu'à la chapelle. Oui mais c'est un problème ça. Bon, lui. Ça suffit Ça <rire> suffit si ouais, je les vois pas. retourner voir vasca on ramènera pépé après Je veux pas jouer à ça. on joue pas on joue pas bien pépé on retourne voir vasca vasca là Si tu ça Tu as une question? J'ai tué les noyeurs. Vous avez eu pitié de nous, et pourtant, je vous ai trompé. Je n'ai pas d'argent. Mais vous ne partirez pas sans récompense. Prenez cette amulette. C'est EZ, le symbole de la pitié. Ça fera l'affaire. Sois béni. Nous pouvons préparer la venue des seigneurs. Qui sont ces seigneurs Nous les vénérons et recevons la grâce des êtres issus de la profondeur éternelle. Ça évoque les hommes poissons, les voies Comment Commences-tu Ce nom est une offense pour nos seigneurs. Alors, Vasca est à la tête des briquetiers Qui dans les marais. Elle parle par énigmes Elle semble un peu folle Elle semble vénérer des seigneurs de loup Qui sont probablement des vaudianoy Et reste très chatouilleuse sur le sujet Ok Alors Là on n'a rien Pèlerinage C'est là où ça se complique hein. ah, tellement, euh, La tour mystérieuse Dois, alors, J'ai promis à Kelstein de rassembler plus d'informations sur la tour du mage dans les marais. Il y a deux livres particulièrement importants. Ace of Or et Les Passagers Secrets. Ce sont de très vieux ouvrages qui risquent d'être difficiles à trouver. Le nain avait Les Passagers Secrets et je vais devoir faire des recherches parmi les vieux qui s'intéressent à l'histoire. Mm -hmm. Mais d'abord, euh, je crois que j'ai le pépé à ramener. Il va falloir que je revoie euh, revenir voir Shani. Vincent n'est pas vraiment du genre bavard, mais il a parlé de patrouille de surveillance dans divers entrepôts à minuit. Ouais, non, mais ça, c'est. Ça fait partie de la ville. D'abord, je dois ramener notre petit pépé. C'est compliqué. Ok. C'est très compliqué. Alors. Parlez-moi des eaux de votre patrie. C'était quoi le seigneur de l'eau approche J'aimerais en savoir plus sur la tour des marais. Celui qu'on appelle Pépé pourra satisfaire ta curiosité. La vie dans les marais doit être un peu monotone. Nous ne pouvons pas nous plaindre. Le travail le jour et le soir les histoires et les dés. Faisons une partie de un ces jours. « Les seigneurs de l'eau approchent !»« Discutons d'un travail éventuel. »« Il faut nous aider. Un de nos enfants a disparu. Le garçon est toujours rentré rapidement jusqu'à aujourd'hui. »« Peut-être les créatures aquatiques l'ont-elles dévoré ?»« Blasphème Les druides ont dû l'enlever pour le transformer en drégal. C'est bon, je vais chercher l'enfant. » Rien à faire. Ça nous rajoute une nouvelle quête. Hein. Mais on n'avance pas dans les nôtres. Euh... Et eux, ils sont où Oh, encore plus loin. Ma... La vache. Euh, faut que j'ouvre la map, quoi. Et là À la digue On va retourner à la digue en attendant de ramener Pépé, là, parce que... Hmm. En espérant qu'il va pas mourir avant, ce serait un échec. Alors... Dit Il dit qu'il y aurait quelqu'un qui aurait une mission à me donner. C'est pourquoi, pourquoi C'est pas lui. Peut-être parce que j'ai la quête du bébé que je peux pas faire grand-chose. Hein. Je ne vois pas. Il bon, n'y a personne ici, mais à part le passeur. Yann, le chef des bûcherons aura bien du boulot pour toi. Il vit au sud des marais. Merci. Quoi Où allez-vous Je fais la, la navette, navette entre Vizima et les marais à plus tard. pas si vite, piston. C'est Ça me dit d'aller devant. Hein. C'est assez bizarre cette affaire. Dans mon dos hein. par contre ça me dit vraiment qu'il est devant moi quoi ça que je comprends pas il serait euh... pourtant il n'y a personne ici dans mon dos votre grand-père hein. ah, par le passeur et Jean-Pierre hein, là je vois personne oui. alors le marchand il n'est pas là alors je devrais chercher Gangard près du puits d'argile ben, on va chercher ça on va ramener Pépé aussi, mais bon, on risque de mourir, hein. Visima ah, se développe, et pour ça, faut des briques. gauche Ben, ça ce serait cette cabane mais il y a rien du tout. La tête tu es là. Là, je suis pite dessus. C'est vraiment cet endroit-là. Hein. Bon sang de bonsoir. Il n'y a rien là. Bon. Je devrais chercher Bérangard près des puits d'argile mais je ne le vois pas. Bérengar près des puits d'argile. Alors. C'est pas du tout là, hein, parce que. Je vois pas du tout euh, le perso. C'est quand même loin dans mon dos. Quête mise à jour. J'ai découvert que Berengar est mort. Mauvaise nouvelle annoncé à annoncer à ah. ok C'est sympa tout ça. Donc au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'on a Ça va falloir l'annoncer à Vézémir. Ça c'est en ville. Hein. Les druides au sujet du garçon disparu. C'est encore à l'opposé. Le marchand, il n'est pas là. Je dois gagner la confiance d'alchimiste. À voir. Je vais me rendre à la maison hantée pour vérifier si le danger. Poker, non. Je peux jouer avec Vasca. Pèlerinage. Je dois Pépé. Ben ouais, mais c'est ça le problème. C'est que Pépé, il n'habite pas à la porte à côté. Bon. On est dans la panade, hein, un hôtel. Ah, ce sera un coffre. Ok, ça m'intéresse pas. Alors, euh, Pépé, il habite euh, par là-bas, quoi. Il y a le problème, il est qu'il y a des saloperies partout. Si je coupais par les marées. C'est dans mon dos. On va essayer de fuir, je prends des dégâts quand même, hein. un peu à tordre du nez, Prendre des dégâts. Il y hein. ah, en a partout ces saloperies j'en ai plus. On je suis parti. Je te comme des voleurs. La voir, si tu veux. Je te montrerai des livres et je te ferai du thé et du boulage, Tristan. Un sorceleur, hein J'en ai déjà rencontré un par ici. Il voulait se en renseigner sur le cercle des, des éléments. Un autre sorceleur Vous pourriez parler de lui Il s'appelait Berengar. Il s'intéressait de près à la tour. Si c'est le cas. Il devrait il encore être au débarrage. Mais il avait peur. Il passait presque tout son temps près des puits où ces idiots creusent l'argile comme des taupes. Et c'est tout ce que je sais. Merci, bébé. autre chose à me dire, Pépé, hein. de métier là ok Franchement, rien. Euh, par contre, j'ai perdu le pp là. Ça me plaît pas du tout ça. Alors. Alors, Chani, une partie de dés, la tour mystérieuse. Il serait peut-être... Intéressant d'avoir ce qui peut se passer dans un entrepôt, ouais, mais ça c'est à, à, à Vizima. Là, il n'y a rien. Le boucanier. J'ai décidé d'accorder le nana au boucanier. Ça, pareil, on ne peut pas rien faire pour l'instant. Celle-là non plus. Shani. T'as parlé de quoi, Un sorceleur que j'ai connu Je devrais parler à Zoltan. Ouais, Mais Zoltan, on ne l'a pas trouvé. Celle-là, on ne peut rien faire. Rechercher. Il me reste à aller... <rire> Euh, soit le gamin qui est à l'autre bout de la planète euh, je peux jouer aux... ah, Vasca, je ne peux non, là on peut rien faire, mon chat non, non on retourne à Vésima ça ce sera Vésima enfant perdu ben, on va faire ça mais je suis pas sûre de survivre très longtemps parce que c'est là-bas on a quoi Maison de pépé. Ah. La mais maison de pépé elle est loin. Non euh, je veux pas dire, mais c'est pas vraiment dans mes.. Non, sur ma route, tout ça, moi. Wow. Ça m'a ah rappelé bah, quelque, quelque chose. chose. Il y a yeah. un hôtel à Oh là Oh là là là là là là là. là. Là bas on va fuir comme un voleur et non pas comme un sorceleur et c'est dans mon dos évidemment on fait dans une nouvelle région super je vais prendre des dégâts Ils sont nombreux là, ils font... Yeah. Mmh. Mmh. monde. Mais ça saloperies partout, quoi. C'est ça, le problème. Hein. Je veux bien aller chercher les gamins au sud, mais je cours. Je ne veux pas. Non, non, non, non, non, non. Mais non, non, non, on va pas là. Oh, my God. L'enfer. On, on va fuir. On va courir d'ouvrir la carte je prends des dégâts quand même hein. tant pis tant pis on court on fuit, on n'est pas un sorceleur on a un petit trouillard là sur le coup hein. l'ancienne clairière on s'en fout il n'y a pas un feu par là il euh... même me bien un truc là je sens à ah, en à la végétation. Greenblad. Greenblad Qu'est-ce que Le ça bélotique. signifie Loup blanc. Vous, vous savez qui je suis Votre réputation Votre vous a précédé. Vous, vous en savez sans doute plus moi. que moi. J'ai perdu la, de la de mémoire. Certaines, certaines choses gagnent à être oubliées. oubliées. Néanmoins, vous avez toute ma sympathie. Pourriez-vous m'aider Malheureusement non. Mes sœurs à Broquillons Broquillon le pourraient peut-être, mais elles, elles sont, sont si loin. loin. Parlez-moi de Broquillons. Broquillons Broquillon est, est la patrie des Dryades, des dryades une, une étendue sauvage présérée. et préservée. Les, les royaumes voisins peuvent s'approprier la forêt. forêt. C'est pourquoi humains et Dryades s'affrontent en permanence sur nos frontières. frontières. De quel côté penche la balance Nos archères sont sans égal. Mais combien de temps contiendront-nous la puissance brutale qui a permis aux humains de régner sur le monde? Alors vous souvenez la lutte des elfes et des nains pour leur indépendance Ces enfants Ils ont oublié depuis longtemps le sens de leur lutte, Ce gavant de sang et de vengeance, plein de mépris envers les humains. Ils ne voient pas qu'ils agissent comme eux. Nous, nous défendons, défendons simplement notre, notre patrie, Gundel, et nous ne complotons, complotons pas dans le but de, de rejeter les humains, humains à la mer. Pourquoi On ne pas rechercher un compromis avec de les de humains ha. Vous, vous voyez dans chaque, chaque concession une preuve de faiblesse, dans chaque démonstration de bonne volonté de bonne un volonté piège. Vous, vous ne nous accepterez jamais. Parlez-moi de la vie du Dryad. est notre patrie. Islène, Notre-Dame, nous, nous arpentons les forêts, les forêts et vivons en harmonie avec la forêt dont nous connaissons, connaissons les secrets. Êtes-vous heureuse? Comme heureuses. les humains, nous connaissons la joie et la peine, mais notre, notre fin approche. Nous, nous sommes nous toujours en guerre contre les humains et de en moins en moins nombreuses. Que faites-vous ici? C'est un secret, mais, mais je profite de l'occasion pour découvrir, de découvrir ce bosquet de vieux, de vieux arbres majestueux. Adieu. Une a Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Une Revenez demain de matin. Vous avez appris le signe d'Irden. C'est un piège magique qui ralentit vos adversaires. Choisissez un signe à gauche de l'écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour lancer ce signe. bien marché ah. par contre je sais pas je dois parler à quelqu'un là mais il n'a pas l'air de vouloir me causer ça retarde un petit peu mes affaires Bonne, Bonne nuit, nuit. Revenez, revenez, demain demain revenez, demain revenez demain matin revenez demain matin revenez demain matin Ah oh mais non, je suis pas venue jusque là pour rien quand même, c'est pas cool J'ai dû courir très vite Mais oui, je peux pas lui parler hein. Ah mais je suis empoisonné en plus, tout va bien. Revenez, Revenez demain matin. La liste est très ancienne. Dommage, Dommage que je ne sers pas ici à attendre le matin. Hein. Ouais, en même temps que je peux pas dormir. les bruits sont très space. Alors on devait chercher le gamin mais euh... alchimie. Cliquez sur la fiole pour préparer des potions. Ça je sais, merci. Mais moi je veux les quêtes. Hein. Euh, les quêtes. Hein. Je dois questionner. Ben, oui mais j'y suis. Il veut pas me parler. Il faut que j'attende le matin. C'est un petit peu ennuyeux tout ça. Et amitié donc on peut pas une partie de dés on peut pas je prends bien que je dois trouver et ça serait où? forêt des marais oh my god je suis là faut que je revienne là bas mais il faut que je me speed certes des éléments bosquet des druides gérald ouais, je suis là merci feu de camp ah ben, j'ai un feu de camp là euh... Je ne le vois absolument pas Donc on va le faire méditer jusqu'au lun jusqu de lobe ouais C'est le matin, hein. ils m'ont dit de revenir. Donc, je ne suis plus emboisonnée, tout va bien. Euh, donc, est les druides, ils sont où là? C'est pas que j'aime pas le coin. Mais le coin est loin d'être sympatoche. Euh, revenez demain matin. Sous de moi les druides là. Hop. Euh, C'est une blague Ils vont me faire traverser encore ces horreurs là. Ah, bon courant. Hein. On cherche pas à comprendre, on va pas batailler, hop, non, non, non, non, tu m'as pas vu, hop. Sephira et Obélisque combiné, le vieux sortilège, monsieur. M. Honnête. Hein. Vu où je dois aller, c'est pas du tout par là. Je suis en train de me balader tranquillou dans un truc qui pue, mais à un point inimaginable. Hein. Je vais laisser ma peau, mes os et tout ce que je veux. Non, non, non, non, non. non. On se casse, on se casse, on se casse. On n'a pas le temps. On se barre avoir une saloperie de plantes là qui va pop alors stop stop stop arrête toi gérald je me chez les briquetiers ce serait donc par là bas super ils ont d'autres idées débiles comme ça là ah oh là là Toujours personne ici, hein, ça voilà. Alors, Le matin il n'est pas là, le soir il n'est pas là. c'est Ça doit être le. Alors, au niveau de la quête hein, qu'on suit, c'est. Non, mais il se moque de moi. Faut que je reparte là-bas. Au oh, secours. Euh, Est-ce que je peux pas euh, Le marchand me confiera une mission. Mais je n'ai pas du tout euh, de mission ici. Alors, je suis pile poil dessus. Et j'ai absolument pas de mission. Passeur. Ça peut bah, pas être le passeur, pas hein. Ouais. Non. À plus tard. Euh, J'ai pas de marchand ici. Hein. C'est affolant, cette affaire-là. Il vient jamais le marchand Ok. Ah ben. Tant qu'on est là. Alors. des preuves contre le beau gagné et comme ça, il m'en reste chargé du premier. je dois en la comme une mission importante, ouais, mais mouchard, non, poker, non, poker de dés, non, rechercher, ok, Bizima zoltan, c'est Bizima là je peux rien faire, là non plus, là non plus, là non plus, il faut que je trouve des livres, mais c'est pas ici, là je peux rien faire, aïe aïe Havre aïe, aïe. de paix, non, l'enfant perdu, j'ai pas le choix, ou alors faut que je revienne sur Visima. Faut que je retraverse tout. Oh my god! va veulent ma mort dans ce jeu! Allez. Maintenant il fait jour, peut-être qu'il y aura moins de bébêtes. On va voilà. À mon avis, bébête bébêtes s'arrêtent jamais dans le jeu. C'est quand même le principe. va parler de moustiques et tout ce qu'on veut on n'a pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps allez on speed qu on aille parler ah qu On aille parler au mais je prends des dégâts quand même hein. euh... Mette pas, hein Voilà, j'essaie de la mettre. C'est et Obélisque combinés. Dites-moi que les druides ne euh, m'ont pas abandonné, quand même. Ça se compliquerait, l'affaire, là, ici. Ils m'ont dit de revenir le lendemain. Euh, moi, je reviens le lendemain. Je suis bête et disciplinée. Donc, euh, messieurs, s'il vous plaît, t il quelqu'un qui veut bien me parler Vous. Qui y a-t-il Ce ne serait pas des wyverns Des wyverns, en effet. Comment, Comment les avez-vous domestiquées Dressées, avec beaucoup de travail. Ne croyez pas qu'elles soient droguées ou attachées. Voyez par vous-même. Il y a eu des accidents Aucun, sauf pour le crétin qui a voulu leur brosser les dents. Euh, je vois. Autre chose euh... Qu'est-ce qui vend, lui Herbier du druide. Des plantes rituelles. Prénud. Hum -hum. je J'ai pas beaucoup de sous, mais ils m'aide pas pour le gamin là, lui, hein. Oui. Que est-il? Ah voilà. Je recherche un garçon qui a disparu du village des bricotiers. Je ne l'ai pas vu. Les bricotiers prétendent que vous transformez des enfants en dryades. Quelle inertie! Seuls les adultes sont tolérés ici. Des enfants nous dérangeraient. Quant aux dryades, demandez-leur vous-même. Je cherche des informations sur la tour du mage. Elle renferme un grand pouvoir. Hélas, nul ne peut y entrer. Quelqu'un a essayé Beaucoup ont essayé. Mais ni les voleurs ni les mages ne savent en ouvrir la porte. Et vous, oui Peut-être aurez-vous vu dans les marais de vieilles pierres, ornées d'étranges symboles. Ce sont les nœuds d'une extraordinaire puissance où se croisent des lignes d'énergie. Et la tour Allez voir par vous-même. Merci. Il ne faut pas troubler le repos d'anciens secrets. Cette tour est maudite. Seriez-vous où je peux me procurer une copie d'Ensofort Demandez à ce dément de bébé. Il garde tout ce qu'il ramasse. Vous aurez peut-être de la chance. J'essaierai. Par bon. contre, t'es mis à jour enfant perdu J'ai rien pour la faire fonctionner. Hi, my goodness. Bienvenue au bosquet des druides. Salutations. Je viens dans cet endroit lorsque j'ai besoin de réfléchir. La paix qui y règne rend les idées claires. Un mot de plus pour me dire comment trouver le foyer que je n'ai jamais eu et... Je chiale comme un bébé. Le sarcasme est le masque préféré de l'inhibition. Oh. Elfe psychanalyste J'ai passé des décennies parmi les humains. Ils ont l'esprit très complexe. Des décennies à vivre aussi longtemps parmi les humains On ne peut éviter de les copier. Vous parlez d'expérience. Quelle répartie Je me nomme Gérald. Et moi, Yévin. Je voulais vous parler. Ah oui Que pouvez-vous m'apprendre sur les vôtres Qu'est-ce qui peut agacer un elfe Allons prier sous les arbres, pour le pas qui écrase la brouillère, pour le sang qui a été versé, pour le destin qui a été gâché. Je ne comprends pas. Pour la mort infligée par le glaive, pour la souffrance d'autrui et nos propres larmes. Je suis un sorceleur en quête de travail. Je dois faire parvenir une lettre à Vizima où je ne suis pas le bienvenu. Vous triompherez sans peine des monstres sur le chemin et du zèle des gardes de la cité. À qui dois-je la remettre À Vivaldi, un nain installé dans la cité. Pourriez-vous me rapporter sa réponse Je m'en occupe. Merci. Euh, euh, Aller à Vizima ne pose pas de problème, hein, mais j'ai encore une nouvelle quête. Et le problème, il est que ça ne m'avance pas dans mon affaire ok alors ce que je comprends pas c'est qu'on me montre ici au niveau de la map un rang rouge cercle des éléments feu de camp clairière Et il faut donc que j'aille voir le vieux pépé j'ai pas le choix et on en restera là enfant perdu le druide marionné, quand je lui ai parlé des soupçons des briquetiers, je vais parler à la dryade. Euh, je vais suivre la quête. Je leur parle, mais ils ne veulent pas me répondre. C'est ça le problème. Euh, ça, je, peux, je dois me rendre à la maison de thé. Ça, c'est pas là. Comment je peux... Il y a une quête où je dois aller voir le pépé. Confirer une mission. Le Varden, le marchand, a une mission pour sorceleur. Je peux trouver le marchand sur la digue où il gère ses affaires la journée. Mais pourquoi tu veux pas Il n'y est pas alors là. Bon, on va retraverser tout ça. C'est un petit peu casse pied là. On va réciter à la moraine. Gwynplaine. Je cherche Je un garçon. Les bricotiers, les bricotiers prétendent que les deux bêtes l'ont enlevé pour le transformer en Dryade. Il n'y a que des filles chez les Dryades, aucun garçon. Je ne voulais rien négliger. Je vous montrerai volontiers où viennent les jeunes Dryades, mais... Oui Je, Je souhaite rester fidèle à la tradition de Brockelon. Nous n'invitons des hommes qu'à fin de procréer et les sélectionnons les plus, les plus forts et les plus agiles. Les âgiles. filles... Nés de, de ces, ces unions doivent profiter, profiter des, qualités des qualités de leur père. On a critiqué chez moi de nombreuses choses, mais jamais mes aptitudes physiques. Je vous crois, mais selon le rituel, un homme doit démontrer ses qualités de chasseur. Apportez-moi une fourrure de l'eau. Très bien. Bon alors d'abord que j'aille tuer un butin un loup maintenant. Oh là là là là Alors, les loups ils sont là Alors, ils vont être tout ils sont pas très loin de chez les druides hein. je vais pas me taper que des loups je sens là ça m'a mis quoi la comme quête non, Je voudrais d'abord euh... les loups là. Tant que je suis là. Alors. Ça c'est Visima. ça c'est Visima très bien dans personnage du journal ok ça là on peut pas suivre hein. ça là on peut pas suivre celle là j'aurais parlé à Zoltan il est très au fait de ce genre de choses ouais, ça c'est Chani, ça c'est Visima recherché okay, c'est Visima mon char non oh. et voilà mon chat ça faisait longtemps que vous l'aviez pas entendu donc ça ça désémir voir vasca et j'ai pas de de quête qui euh, me dit de buter un loup alors je vais revenir hein, si j'y arrive hein, vers les non mais je me suis perdu à ah, les bûcherons super pas du tout là où je vais aller, hein. J'entends des loups. Il me faut un loup. Pareil, les druides font ami ami avec eux. Écoutez, mes enfants sont tombés malades à ah. abysimement. J'aimerais y retourner pour être auprès d'eux. Mais si je fais ça, je pourrais pas gagner assez pour passer l'hiver. C'est pour ça que je vends des vieux machins. Ça vous intéresse Alors, Regardez. Bah, euh, rien d'exceptionnel. Un morceau de minerai rouge, une flasque d'alcool, et un anneau en argent que je tiens de mon père. Ah, et puis, il y a la formule pour un remède miraculeux contre la gueule de bois. Le tout pour 200 orins. C'est trop, trop cher. Écoutez, j'ai pas le choix. 150 orins, ça vous irait encore trop cher. Alors je crois qu'on va pas faire affaire. Adieu. Okay. Euh... Ah, Yaron Bont. Qui toi Gérald, le sorceleur. Je viens en ami. Ça reste à prouver. À qui ai-je l'honneur Yaren, je représente les bûchons. J'aimerais vous parler. Parle. Vous êtes responsable de la coupe des arbres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 c'est dangereux par ici, faut de la discipline. Faut une main de fer pour qu'ils puissent rentrer chez eux. La plupart, en tout cas. Comment ça se passe avec les gens d'ici C'est qu'une bande de tarés. Les briquetiers, ils font que parler de leur bondieuserie. Et puis il y a ceux sous l'eau et les druides qui aiment pas qu'on abatte des arbres. Vous avez du travail pour un sorceleur C'est pas rose, mais les bêtes nous foutent une paire royale. Rien, alors Peut-être, pour quelqu'un qui aime le risque. Je vous écoute. Les bidantes doivent déjà être en fleurs dans les marais. Et ça a de la valeur, c'est ça La drogue comment dire, tire, on a. Si tu ramasses des fleurs, il y aura à gagner pour nous deux. Je dois barboter dans la vase, affronter mille dangers et revenir partager. Tu sais même pas à quoi ressemble une fleur de bidante, ni où la revendre. D'accord, je vais mettre ma panoplie d'herboriste. Parfait. Les bidantes, ça ressemble à des orchidées rouges qui poussent dans les marais. Tu peux les vendre au gars du bac. Demande aux habitants des marais si ta rencontre. J'apporterai des fleurs aux passeurs dès que aurai trouvé. Génial Ça nous fait une quête de plus. Mon bon Dieu euh, Alors, je dois trouver... Tuer un loup, je dois euh, trouver des fleurs, je dois aller parler à la mémé... Oh my God Je vais être vraiment mort, hein Au moins on ouvre la map, c'est déjà une bonne chose. On n'aura pas perdu notre temps, mais faudrait-il pas qu'on meurt. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de monde ici. Hein. pas pouvoir les affronter hein. c'est vraiment ils sont beaucoup trop nombreux quoi alors voilà, j'ai rien à y mettre si peut-être je sais pas euh... bon, allez, on lui donne un fruit au oh, pif ah non, c'est un coffre en fait, d'accord. Je peux stocker des affaires ici, d'accord. Ok. Bon, On verra pour le loup plus tard. Qu'on reparte par là-bas, mais c'est pas gagné tout ça, hein. ça se complique énormément. Je parler à la petite mamie. Les seigneurs de l'eau approchent Alors, l'hydride... pas enlevé votre garçon. Si je le vois, je vous le ramène. Le garçon est parti que cela serve d'avertissement. Nous, Nous devons, devons être prêts. Prêts pour quoi Les seigneurs de l'eau approchent On va jouer au poker contre elle. De hein. toute façon, on doit le faire. Donc, quatre mises à jour, l'enfant perdu. Quand je le retrouverai, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. On va jouer euh, ça. j'avais une paire une paire de 5 elle, qu'est-ce qu'elle a une paire de 4 oh non mais quelle nulle je me suis trompée perdue Gagné J'ai vraiment pas fait exprès. Alors. J'ai une paire de 4. Vous avez une paire, l'adversaire a deux paires. Ah, le pourri. J'ai perdu, ben oui. J'ai une paire de 6 J'ai deux paires, en fait. j'ai gagné donc on a bien mis la quête à jour poker de des novices j'ai battu Asker. la pauvre ah, la pauvre alors qu'est-ce qu'on aura à faire dans le prochain épisode il faudra que je trouve d'autres adversaires pour le poker par contre ça m'embête de ne pas avoir ce loup Je dois trouver cinq fleurs de bide et l'enfant. Alors, ça me dit quoi ça au niveau de la carte euh, Faut que je sorte de la maison, je pense. Alors. Alors. Ici, il y aurait la maison de pépé. Est-ce que je peux rejoindre par là les biden biden biden obélisque feu de camp ça m'a pas mis la la quête de l'enfant perdu je ne peux pas alors euh, les fleurs voilà on va suivre celle là voilà et on va se diriger euh, et on arrêtera là on va se diriger vers chez pépé si on meurt pas <rire> ça c'est pas gagné alors. On a le passeur, mais alors le vendeur, j'en vois pas la queue. Hein. Euh... Je dois maintenant les apporter au passeur sur le pont. Oui, mais il n'y a pas de passeur. Ah, au passeur. Non, mais le passeur, il veut, pas, il veut me faire passer. Voilà. Ouais. Yaren nous envoie son bon souvenir. Voici les plantes. Oh enfin, Voilà cinq, cinq fleurs de bidantes, comme convenu. Quatre euros Et celle milliards pour moi Je n'y manquerai pas. Quoi Où allez-vous Je fais la navette entre Vizima et les OK. A plus tard. Enquête mise à jour les fleurs. Il est temps de faire les comptes avec Yaren Bolt. Alors, ça nous demande de repartir là-bas. Dans le bien, prochain bien. épisode, Alors, ça sera l'épisode numéro 10. Donc, il faudra qu'on aille rendre des comptes à Yaren et on essaiera de poursuivre les autres quêtes. Voilà. Sur ce, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis toujours prise dans l'histoire, mais là, ça commence sérieusement à devenir compliqué. Alors, c'est peut-être moi qui ne fais pas ce qu'il faut. Donc, si vous avez des suggestions de l'aide, euh, je suppose qu'il doit y avoir des potions. Et c'est vrai que je ne me suis pas trop penchée sur l'alchimie. Je vais regarder ça peut-être avant là, au feu de camp. Normalement, je dois pouvoir faire de l'alchimie là. Non, je peux méditer. Je peux pas faire de l'alchimie. Euh donc si vous avez des conseils à me donner parce que là me battre dans les bois là, c'est absolument impossible donc on verra ça au prochain épisode je vais sauvegarder vite fait voilà et on se retrouve pour le prochain épisode de The Witcher. Donc ce sera euh, normalement si tout va bien vendredi prochain. Voilà, plein bibi, plein de zouzou. Et à très vite pour l'épisode numéro 10. Bye bye